Salut tout le monde les un bien j'espère que vous avez bien cette vidéo Vous allez voir tout simplement le quatrième deck de la série, les 5 meilleurs decks Pool 1. Euh, J'ai fait une grande introduction pour présenter finalement quel était le, quel était le but euh, de cette série pour les joueurs débutants, mais également pour les joueurs experts. Je me considère comme un joueur expert et pourtant c'est important pour moi euh, bah, de farmer le pool 1 puis le pool 2, etc. Donc vraiment, je vous dis tout. Euh, même si voilà vous n'êtes pas joueur débutant, cette série de vidéos est importante, euh, je pense, pour vous. Elle peut euh, clairement vous aider pour plein de, sur plein de points euh, différents. Je vous explique également quel, euh, quel, est, donc quel est le but de la vidéo, quel c'est quoi le pool 1 aussi parce que voilà, vous êtes nombreux sur, sous, les, euh, sous la vidéo 2 et la vidéo 3 me poser la question Pichou, c'est quoi le pool 1, à quoi ça sert, etc. Mais en fait voilà, dans la première vidéo, celle où il n'y a pas le petit hashtag 2. Vous tapez les 5 meilleurs decks pool 1 euh, the Fichou sur Youtube vous allez tomber sur la première normalement et après ça s'enchaîne bien euh, voilà j'ai fait une, une, une introduction de 5 10 minutes pour présenter tout le projet pour présenter euh, bah, tout ça euh, tout simplement donc vraiment je vous invite euh, j'avais pas envie de faire euh, je vous invite à la regarder dans son bah, regarder la vidéo dans son entièreté parce qu'il y a l'introduction et ensuite il y a la présentation du premier deck euh, mais voilà j'avais pas envie de faire une introduction sous chaque, euh, sur chaque euh, vidéo parce que ceux qui regardent et en général je pense que la plupart d'entre vous à partir du moment où vous regardez la première vous regardez les 5 parce que c'est vraiment d'utilité publique <rire> si je puis dire bref alors là vous avez déjà plusieurs questions euh, fichou... Alors dans cette vidéo je vais vous présenter Le quatrième deck, je ne sais pas si je l'ai dit mais je vais euh, Je le dis quand même euh, Alors j'ai 10 000 crédits tout simplement parce qu'on ne peut pas dépasser 10 150 Et l'idée c'est que euh, j'ai vraiment Envie de rester pool 1 en tout cas Jusqu'à la fin de euh, la série Il reste encore deux vidéos Et ensuite je passerai pool 2 euh, J'ai pas trop envie, de... vous voyez j'ai dû quand même Utiliser euh, quelques crédits Pour monter un petit peu euh, Parce que j'étais bloqué en termes de, en termes de cap tout simplement. Le problème c'est que voilà, je suis un peu début pool 2, il n'y a pas encore beaucoup de cartes pool 2 chez mes adversaires. Moi je vais vraiment rester euh, pool 1, mais j'ai envie de faire les missions tous les jours. Euh, voilà, Donc l'émission forcément on gagne des crédits. Dès que j'aurai fini les deux vidéos, je vais utiliser mes crédits pour passer pool 2. Et ensuite je fais la même chose que j'ai fait en pool 1, c'est-à-dire euh, j'essaye de vous présenter les 4, 5, peut-être 6 à 6. Je ne vais pas m'arrêter à 5, là c'est vraiment parce qu'il y a 5 decks qui sont pour moi dominants dans la série pool 1. Mais si dans la série pool 2 il n'y en a que 3, si dans la série pool 2 il y en a 15, enfin que sais-je euh, je vous présenterai voilà, tous les decks dominants dans chaque archétype différent. Euh, donc voilà, je vais essayer comme défi avant la fin de l'année de passer à la fois Infinite sur ce compte-là, en euh, pool 1 ou peut-être pool 2. Hein, si j'utilise mes crédits, ce sera peut-être début pool 2. Et également passer Infinite sur l'autre compte. Euh, pour le coup, je, si j'y arrive, je vous mettrai ça sur... Euh, J'avais fait ça sur Hearthstone en... En consécutif, si je peux dire, la, la game sur un serveur, l'autre game sur le serveur, ça faisait double passage légendaire à la suite, c'était joli. Voilà, je vais essayer de faire ça sur, sur, sur Marvel Snap, si j'y arrive. Alors bref, trêve de blabla, je vous propose tout de suite le deck. Alors le premier deck que je vous avais présenté, c'était le deck Moon Girl, le deuxième, c'était le Kazoo, le troisième, c'était le Ongoing, continue, et évidemment le quatrième. C'est tout simplement le deck Reveal, Reveal qui est une capacité qui est vraiment mise en avant dans le jeu, qui est très très puissante. De toute façon, il y a vraiment deux capacités il y a Continu et euh, Reveal. Il y a des cartes qui sont des cartes Counter comme le Cosmo, accessoirement Goose dans certaines situations. Euh, alors la carte clé c'est Odin évidemment qui va activer les effets révélés de vos autres cartes sur cet emplacement euh, ça marche très bien avec le White Tiger hein, ça c'est la combo qu'on utilise même en pool 3 pour le coup ajouter un tigre de puissance 7 sur un autre emplacement euh, on a des cartes comme Iron Earth qui vont euh, donner de la, de la statistique finalement de la puissance quand elle arrive en jeu et donc forcément avec Odin ça va refaire l'effet Wolfsbane qui prend elle-même euh, de la puissance L'enchantresse parce qu'enchantresse c'est assez cool parce que c'est un effet révélé ça bloque beaucoup de decks pool 1. Alors certes, c'est une carte qui est peut-être la meilleure carte de la, de, de, on va dire du, du pool 1, tout simplement parce qu'il y a à la fois les decks euh, Dino qu'on peut contrer, à la fois les decks euh, les decks Kazoo, on va dire, avec Blue Marvel, Kazar, etc. Euh, le problème, c'est que euh, parfois, c'est joué hors timing. Et même si ça a fait l'effet, quand c'est hors timing, c'est quand même compliqué. Dans ce deck, c'est pas hors timing. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Parce qu'il y a deux T4 avec la Jess Jones et l'Enchantress. Et accessoirement, on peut faire Enchantress, rater, juste la jouer comme ça dans la curve, comme on dit, on the courbe de mana. <rire> on the courbe de mana, ça veut rien dire. Et derrière, faire Odin et justement surprendre l'adversaire. Donc ça, c'est très, très intéressant. La Jet Jones, ça fait des points, c'est très très bon. A noter que si jamais vous avez récupéré, euh, parce que la Storm, elle était gratuite à un moment, Storm, ça va bien dans ce deck. Donc voilà, si jamais vous avez récupéré Storm, peut-être enlever Angela et mettre un Storm, mettre la Storm à la place. Mais Storm, c'est pas pool 1, mais euh, à un moment, elle était voilà, offerte gratuitement. Donc ça dépend quand vous avez créé votre compte, tout simplement. Euh, Star-Lord, qui euh, peut prendre plus 3 d'attaque, plus 3 de puissance, pardon. Quand il y a une créature qui joue en même temps en face. Et avec Odin, ça peut répéter l'effet, donc c'est intéressant. Mister Sinister, il y a un effet révélé, mais c'est surtout pour bien comboter avec Ironer. Si on veut faire T2 Mister, T3 Ironer, c'est qu'on a un T1. Lui, il va vraiment proc sur toutes les créatures, donc c'est important. Angela, ça fait des points, c'est un Mustave. Roca c'est un petit peu comme le Star-Lord, euh, mais en un peu moins fort. Et Nightcrawler qui se déplace, qui marche bien avec Angela. C'est un deck qui est intéressant, c'est un deck qui est fort, qui est puissant. Paf. Alors, oui, là, vous voyez, je suis euh, justement vu que je suis bloqué en crédit. Je peux pas encore utiliser mes, le level 70 qui est les 500, 500 crédits. C'est une des euh, raisons pour laquelle c'est important de monter aussi le ladder euh, jusqu'au rang 100 et encore même jusqu'au rang 90 dans l'absolu. Mais quand on est à 90, autant forcer un peu pour aller infini. Je dis infinite d'ailleurs, c'est infini. Euh, 4. Bim, bim, bim, bam. Euh, parce que voilà, ça donne des récompenses. Donc ça, c'est important. Euh, moi, je milite clairement pour qu'il y ait des récompenses au-dessus d'Infini. Parce que la majorité des joueurs, ils passent Infini. Après, pas ils arrêtent, mais en tout cas, ils jouent troll. Euh, ils jouent sans euh, tryharder, finalement. Parce qu'ils se disent, bah, j'ai déjà fait la récompense. Euh, il faudrait peut-être un palier à 150 ou à 200. Vraiment, un truc assez dur. Genre, 150, Infini, T'as, je sais pas, 1000 crédits, 1000 d'or ou un truc comme ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Alors est-ce qu'on va faire... Alors, avec le deck... C'est intéressant parce que c'est deux decks différents. Euh, oh. On va faire juste ça ici. Donc oui, avec... Euh, Est-ce que je vais snap Non, je vais... Ouais, quoique j'ai une... Avec Iron Earth, je suis pas mal. Donc, je vais snap, je pense. Oui, avec le, avec le deck, pardon, euh, Kazoo. Justement, la, la stratégie était un petit... Euh, Peut-être je vais juste Angela ici. Après, l'Angela est pas si forte. Donc, je vais aller là ce que je disais Ah oui Avec le deck euh, Kazoo, l'idée c'est que les T1, on les gardait un petit peu. On essayait de se décurver un peu. C'est une façon très... Euh, pas compliquée de jouer, mais qui est un peu étrange, mais qui marche bien avec l'archétype. Le, le, avec Kazoo, c'était le, le deck un peu zoo, zoo, finalement, avec plein de petits T1. Euh, là, pour le coup, les T1, on va les jouer dans la curve. On a un deck qui est beaucoup plus rond en termes de curve. On a vraiment envie de faire T1, T2, T3, T4, T5 avec beaucoup de puissance. Là, on va à l'Ironer sur Londres. Donc, c'est hyper, hyper intéressant pour le coup. Ça fait beaucoup de stats partout. Ça se duplique. Alors Londres, évidemment, on connaît. Hein, quand la carte va là, elle va sur un autre emplacement. Ok d'Oki. On a le Odin. On pourrait faire genre. On va pas forcément White Tiger. Parce que de toute façon on va avoir un peu des créatures partout. Donc je pense que je vais. Hein quoique. Et Jones. Je crois qu'on va, jo va Jones ici. Ou alors on jones sur un autre... Le problème c'est que j'ai pas envie de bloquer ce lieu. Parce que vous voyez si je fais White Tiger ici je vais avoir une 7-7. Enfin une 7 de puissance. Puis le White Tiger qui va se mettre quelque part. Puis une autre 7 de puissance qui pourra aller sur, qui pourra aller sur Londres. Alors ça sera intéressant parce qu'on aurait beaucoup de statistiques. Et je suis pas sûr que c'est ce que j'ai envie de faire. Non je pense que je vais Jets jones qui va aller sur un autre lieu. Tour 5 je peux dans l'absolu ne rien faire ou mettre juste un petit truc au, au centre. Ok. Genre Gamora, très bien. Gamora au centre. Nickel. Et je vais finir par Odin à gauche. Donc c'est assez intéressant. Qui va en plus reproc sur... Bon là c'est une sortie qui est assez euh, champêtre et champagne. Euh, qui va reproc sur euh, Gamora, sur Rocket Raccoon. Donc euh, ça marche bien sur Iron Earth. Ouais, ça va faire plein plein de magie. Bon, il a rien mis au centre. Et là il nous fait nos... Oh waouh. Le fameux cosmo. Ok c'est pas la pas la joie là. <rire> Bah c'est pas la joie parce que il triche un peu C'est pas la joie, il triche un peu euh... Ouais, c'est compliqué hein Écoutez, que faire Est-ce qu'on met pas les 8 juste bah euh, Je pense que c'est ok C'est hein. 8 points on a pas... De toute façon on n'a pas mieux hein. On n'active pas l'effet parce qu'il a fait cosmo Après on a 8 points est-ce que lui il a plus que 8 Il a Spectrum. Euh, Spectrum euh, c'est plus que 8 à gauche. Ah non il peut pas Spectrum, il y a Cosmo. Écoutez on va faire ça je crois. On va faire ça. Tab Squirrel, donc ça devrait être ok. On fait 8 à gauche. Là on va on a vraiment gagné sur Londres, mais j'avoue que le Cosmo... Euh, c'est chiant quoi. Le, le Cosmo c'est chiant. Alors Enchantress c'est une meilleure carte évidemment. Parce que plus de cartes à contrer, mais en fait en pool 3, donc là vous voyez les missions, bah, vous voyez, je suis bloqué. Vous avez atteint à la limite de crédit, donc euh, je la garde en backup, <rire> si je puis dire. Et, euh, et voilà, j'ai pas trop envie d'avancer dans le pool, pool 2, alors je sais pas exactement comment ça marche dans le jeu. Bah, je sais que quand on est pool 2, on joue contre des adversaires pool 2, mais est-ce que le jeu fait la, une différence entre un début pool 2 ou un moyen pool 2, vous voyez Ça, euh, je le sais pas et je crois que personne ne le sait, mais je crois que oui. D'expérience, en tout cas pour le moment, je crois que oui. Labo de chouri. Ok, Doki. C'est intéressant comme main. Hein si on a un petit T2, je pense qu'on peut On se permettre de snapper. Si on n'a pas de T2, ça va peut-être être un peu plus délicat. C'est pas si mal ça. au oh, Cosmo là, c'est super pour nous. Écoutez, je crois qu'on va snapper. Oh, snap. Oh, je crois qu'on va snap. Pour la simple et bonne raison que ben, son cosmo est parti. Son cosmo a été joué donc euh, le, notre Odin il va être plutôt cool. Et ça me plaît bien. Donc le Nightcrawler on va pouvoir le déplacer. Donc là on va sûrement Earth à gauche. Ok. On va même pouvoir faire Enchantress. Euh, Enchantress à gauche. Après, on enlève le, do, le dot du lézard. Mais on enlève surtout le Ant-Man. Faut voir. Après, ça dépend ce qu'il nous propose. Sentinelle. Euh, un deck avec Ant-Man, lézard, Cosmo, Sentinelle. Sentinelle, c'est une carte qu'en général, on voit avec Dino, Moon Girl. Ça dépend. On verra au prochain tour ce qu'il nous propose. Est-ce qu'on fait pas la Jones Je crois qu'on va Jones ici. Et on va garder l'Enchantress. Si jamais il y a un moon girl, enfin ça veut dire qu'il y aura un dino. Ok, pour le moment on n'a pas trop trop peur. White Tiger. Et écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va aller là. Ou au centre. Quoique, okay. être au centre. On va aller au centre, on va White Tiger ici. Non, quoique à droite. Non, si on va aller à droite. Donc on fait Nightcrawler. White Tiger et on finira par Odin à gauche. Tant pis, on profite pas de la Jones. Mais c'est pas très grave, je pense. Ouais, j'aime bien l'idée. Ouais, il faut avoir un peu plus de créatures que lui à droite. Ok, bon, on n'est pas si mal en vrai. On est un peu derrière, sur les trois lignes. Mais on a notre fameux Odin qui à la fois va proc Tiger, à la fois va proc Iron Earth. Et à la fois va permettre aussi au mid d'être vraiment bien en termes de points. Écoutez, je prends le play. C'est un poil RNG parce qu'on a qu'un seul 7-7 Qu'un seul Tiger Mais s'il va au centre On a des points Sachant que là on joue en 4 cartes on affaiblit son lézard Il ouais, faut que ça aille à droite Si ça va à droite c'est gagné Si ça va à droite c'est gagné Ouais Ça se joue là hein. Allez Ah dommage Ouais ça nous fait 19 Dommage dommage Ouais c'était 50-50, ça se prend hein. vous voyez c'était 4 pour 8 euh, Si je dis pas de bêtises, 4 pour 8 il faut à peu près 30% Donc euh, là on était vraiment dans 50%, même 2 pour 8 c'était clairement, euh, clairement faisable De l'or, de l'or, de l'or, très bien très bien A noter que sur téléphone là vous avez souvent des petits trucs euh, Faites. Si jamais vous jouez, ça c'est important, si jamais vous jouez que sur Steam Moi je joue sur Steam euh, quand je stream ou quand je fais mes vidéos Mais en dehors, sur tablette ou sur téléphone euh, vous avez des récompenses en ce moment, il euh, y a 1000 crédits je crois, en tout il y a l'équivalent de 1200 crédits ou 1300 crédits plus de l'or. Donc euh, vraiment essayez de vous connecter. D'où l'intérêt aussi accessoirement, euh, même si c'est opportuniste, de créer un compte parce que vous profitez de toutes les offres en ce moment. Elles sont plutôt cool. Bon, dommage, dommage, euh, si on mettait... Ouais, après ça se joue... ouais, non, ça revient au même si on fait 50-50, si on fait l'autre play, c'est pareil. Hein. Si on fait une Nightcrawler au mid, je veux dire. Euh... Ok, Doki. Bon, on va aller là. Comme ça, on va faire une jolie Wallsbane au centre. Gamora va aller sur une ligne seule. On a Odin, donc on pourrait peut-être. Euh... Il va être gros Starlord. Je crois qu'on va snap. Ouais, on a un joli Starlord là. Ça me plaît. Ça nous fait des points. Euh, on va Wallsbane au centre. Puis Nightcrawler déplacé, puis Ironer au centre, T4, puis T5, Gamora à droite. Donc ça veut dire que, parce que Gamora à droite, vu qu'il y aura la voûte, je pense qu'il va sûrement faire un T5 à droite lui aussi. Pour essayer de gagner la voûte. Donc on mettra vraiment Gamora qui gagnera la ligne seule. Donc dans ce cas là, est-ce qu'on irait pas à gauche en faisant ça, ça et ça Ouais, je crois que la, la Gamora, elle gagne toute seule à droite. Donc, je pense qu'on va faire ça. Là, il a Deathlock, mais la Gamora, elle, le gagne. Et si jamais il met un truc, la, la Gamora risque quand même de gagner. Donc, vous voyez, on, on est bien au centre. À gauche, on a pris des points. Là, on a la fameuse Gamora qui est vraiment, vraiment forte dans ce genre de deck. Parce que si on n'a pas le T5 White Tiger, on est un peu emmerdé. Vous voyez donc là, on est à 12. Je suis pas sûr qu'il fasse les 12. Ah, Bucky Barnes en vrai même s'il il tue ça. Et donc là on va faire Odin. Odin nous permet de rejouer Wolfsbane, rejouer Starlord, Iron Earth. Donc beaucoup de points au centre. A droite on est en train de gagner. Et ça me paraît très ok. Ouais, on a vraiment vraiment beaucoup un hein. Wallsbane qui est 22. Après il y a la salle du trône. Hulk. Et ça ne change rien. C'est simple, efficace, brutal. C'est plutôt cool. Euh, ce deck-là, il existe, euh, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en pool 3, évidemment. Il euh, y a des decks qui sont en pool 1, qui n'est... Ouais, là, c'est pareil. Vous voyez, les missions, on ne peut pas passer ouais, tous les mêmes. Il hein. va falloir attendre. Je euh... sais ce que j'allais dire. Oui, il euh, y a des decks qui existent en pool 1, qui ne sont pas spécialement présents en pool 3. Euh, par exemple, le deck Kazoo. Alors, il existe, mais pas dans cette forme-là. Euh, parce que il y a euh, Killmonger, pour le coup. Ce genre de deck a un peu moins de counter alors certes il y a Cosmo mais il y a un peu que Cosmo. Ok. J'ai Odin, je pense que, je sais pas si ça n'a pas du sens de snap quand on a Odin. Je vais attendre quand même pour savoir si j'ai un T3 ou pas. Non écoutez, on va snap. Je pense que quand on a Odin... On... Pour le coup, si ouais, j'aurais peut-être pu attendre une mini seconde quand même de voir cet Iceman. Bon à la pioche c'est bien vu qu'on a un deck combo. Plus on pioche Plus on est fort Ouais White Tiger Odin C'est quand même super euh... Ok je vais faire ça Je pense que je vais Wallsbane à gauche Comme ça l'avantage C'est que je pourrais Enlever Nightcrawler. En fait c'est une ligne où, à gauche on va peut-être Pas avoir beaucoup de points Vu qu'il y a le ninja Mais en fait on aura beaucoup Et après ça va dépendre Un peu de Madro Mais Jazz Jones peut être pas mal Parce que Ah il y a Angela Je pense pas je pense que je vais Wolvesbane ici, ouais, ouais bah après ça ça change rien là aussi, je vais Wolvesbane là, je vais pouvoir faire White Tiger à gauche et Odin à gauche, Nightcrawler quelque part et là ce serait bien d'avoir un T4, vous voyez d'où l'intérêt de faire la Enchantress. L'Enchantress elle, bah, elle peut avoir déjà les 4 points accessoirement et faire un, un, un petit effet et accessoirement il y a Jones aussi qui est, qui est cool. Et l'avantage, c'est que si vraiment on est large à gauche et qu'on n'est pas sous Tiger à gauche, bah en fait, on peut très bien re justement faire notre Odin sur Enchantress. Si par exemple, le gars, il a mis des choses derrière et qu'en Enchantress, on n'a rien chopé. Vous voyez, on n'est pas obligé toujours de faire... Enfin, on... même si les, la meilleure ligne de play de ce deck, c'est vraiment de monoligner avec euh, les, les reveals, à un moment, il faut aussi réfléchir. Ouais, On va faire ça. On va faire ça, Angela Rocket. Il a Moon Girl sur T4. Qui améliore le collector. Il fait des, des dinos. Ça c'était un peu chiant. Attendez, j'ai pas besoin de déplacer maintenant. On va d'abord prendre l'info et en fonction. Je ne vais pas déplacer maintenant. Je vais juste faire mon tiger. Tranquille, hein, je déplacerai après Il a snap aussi bah, Il a raison, il a double dino Après, est-ce que ça le fait gagner En fait, s'il va à gauche, il perd S'il met un dino à gauche en mode fait, Il fait le fifou, il perd Mais s'il fait dino au centre, dino à gauche, il gagne Vous C'est ça le problème J'ai peur qu'il fasse ça Ah non, on a enchantresse oh. Attendez, on peut partir sur une ligne de play alternative là C'est lui qui a l'initiative. Si je fais Enchantress au centre, j'enlève 3. J'enlève. Ça fait 4. 4 et 5, 9, 10, 11. Ah, je crois que ça va être l'Enchantress au-dessus d'Odin. Donc ça fait Enchantress pour gagner la ligne au centre. Et juste un Star-Lord ici. Je crois que c'est bon, hein. il fait Dino à droite, c'est ce qui est sensible, enfin logique, il gagne à droite, nous on gagne au centre, on enlève l'effet le, du, du Dino, l'effet d'Antman, donc il passe à 11 hein, si j'ai bien compté, nous on est à 15, à droite ça change rien mais il fallait mettre le petit point si jamais il faisait Dino plus un petit truc et on gagne à gauche. Vous voyez là l'enchantresse, la puissance de l'enchantresse et c'est rigolo parce que je vous ai justement parlé de, du fait de parfois jouer un peu différemment en fonction de ce que peut faire l'adversaire évidemment. Et là, ça sentait quand même juste la, la défaite, alors certes c'est très beau, mais voilà. C'est comme le, le, le deck euh, Kazoo, où parfois on va faire T4 Kazar, T5, Blue Marvel, T6 Unslow. Le problème c'est que si avant on n'a pas fait grand chose, bah, à la place de faire Unslow T6, parfois vaut mieux même jouer 2 ou 3 T1, et parfois ça va faire plus de points que juste Unslow qui bourrine une ligne et, derrière, et rien sur les autres. Donc euh, voilà. Euh, pool 1, c'est très précis parce qu'il y a peu de cartes, mais en général les joueurs sont bons. Et c'est pour ça que c'est encore plus important d'avoir un deck optimisé. Si on a un deck optimisé à 90% en pool 3, non mais là vous allez avoir un winrate stratosphérique. Si vous avez un deck optimisé à 90% en pool 1, vous n'allez pas avoir un très beau winrate. Parce qu'en face, il y aura peut-être du 95% voire du 100% d'optimisation. Enfin moi je considère que, mes decks que les decks que je vous propose, on est pratiquement à 100% d'optimisation. Euh, doki Doki. Vague roquette à gauche. Nightcrawler est vraiment une carte intéressante avec Angela. Ok super ça. Ok moins super ça. Angela. Vangela au centre. C'est ce qu'il y a au centre. Sentinelle, pas d'info mais ça peut être un dino. Quoi ça et ça Ouais je pense hein. Je pense qu'il y, y a vraiment des chances qu'il aille au centre. Je pense pas qu'il aille sur la salle des dangers maintenant. D'ailleurs, s'il va au centre, je pense que je snap. risqué risqué d'envoyer 6 points sur la salle des dangers, il a quand même 25% de chance que sa créature elle meurt C'est-à-dire qu'elle a 25% de chance de perdre instantanément la partie Sachant que là il prend 25% de chance de perdre maintenant Je suis pas fan On va juste J-Jones, non au centre Comme ça la ligne entre guillemets elle est gagnée Si ça passe on snap je pense il y a des chances que l'enchantress nous fasse gagner sur Dino. Et au centre, on aura vraiment beaucoup de points. Même le Dino, il ne pas forcément le taf. Par contre, évidemment, il faut pas que la salle des dangers, elle nous percute, quoi. On verra. Sinon, on part. Oh, snap. On a le tiger. Euh, white Tiger. Bah écoutez, la White Tiger ici, c'est super. Parce que ça va forcément sur euh, la salle des dangers sans que la créature meure. Donc... Euh au centre, on a plus 4. On est vraiment, vraiment gros. Hop, il nous battra pas. Ok, pour le moment, la salle des dangers elle fait pas son taf. Mais bon, on est devant. On est devant. Là, la Gamora. On est derrière en vrai. On est derrière. Euh... Le problème, c'est que faire Gamora à gauche, euh, c'est un peu dangereux. Il met quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut mettre là il a deux cartes en main, il joue un Swordmaster, on sait pas d'où il sort. Sentinel, c'est. Mais par contre, ouais, c'est bizarre comme deck. Il n'y a pas d'ino dans un deck comme ça, il a que deux cartes en main. Il peut, avoir une... Il peut jouer une Chavez. Il peut être Chavez à gauche, nous on a 7, plus 5, 12... ouais, non. On est... On, est... on est derrière sur les deux lignes. Je pense qu'il va plus souvent aller à gauche, mais. On n'est pas, sûr... pas sûr du truc. Et Wolfsbane, c'est quoi Ouais, non pas la possibilité de faire deux Bah écoutez je prends le la Gamora à droite en disant qu'il va pas à droite et que là on est à 2 sur 4. C'est à dire qu'il faut à peu près 30% de chance de gagner pour que ce soit correct de rester. Sachant que je suis derrière je pense que là moi je pense qu'il va aller à gauche et qu'à droite il faut pas prendre le, le 25% de ça il va à droite avec Iron Man je suis ouais, GG Iron Man. GG bon Ah non ah non 22 quand même Victoire. Ah non je pensais pas Mais euh, ah ouais non parce que Ah ouais ça fait 22 hein. Ça fait que 22 et nous on arrive aussi au 22 Bah écoutez on s'en sort vraiment bien Je pensais perdre Il a eu vraiment de la chance lui Plus que moi Pourquoi Parce que lui il a eu aucun Aucun sale des dangers qui l'a tué Et il a joué des, pas mal il a joué, Moi j'en ai joué deux des cartes Lui en a joué 4 Si je dis pas de conneries Et vous ça gagne hein. C'est important. Poulain, il faut gagner. Poulain, il faut gagner parce qu'il y a forcément une diversité de méta qui est moins riche. Donc si on ne gagne pas, c'est chiant. Quoi. Enfin, pas, la méta n'est pas chiante. Hein. Moi, franchement, je, bah, pour être 90, j'ai farmé évidemment pool 1. J'ai passé le week-end à farmer Poulain. Et franchement, sincèrement, j'ai passé vraiment un, un super week-end. Enfin, J'ai pris mon pied à, à farmer le Poulain. Je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. Hyper technique. Et justement, quand on atteint. On, on va dire, euh... quand on atteint un, un gros niveau de jeu en pool 1, avec le bon deck et la vraie maîtrise de la méta, on se régale. Mais ça c'est un peu comme tout, quand on est excellent dans un domaine, bah finalement on prend plus de plaisir que si on, on lutte à chaque fois pour gagner. Voyez, Quand je dis que je suis excellent dans le domaine, c'est dans le domaine pool 1, dans le jeu de manière générale, c'est encore trop tôt. Il enfin, n'y a pas encore eu de tournoi, donc seuls les tournois comptent, vous voyez euh... On peut pas dire on est excellent ou on n'est pas excellent, moi je joue beaucoup et j'ai de l'expérience donc de base je suis pas mauvais mais, mais en tout cas pool 1 je suis vraiment excellent pour le coup, euh... je pense qu'il y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui tryhardent autant que moi le pool 1, en tout cas avec l'expérience du pool 3 que j'ai, mais c'est vraiment intéressant comme format bref, je vous invite vraiment à, à, à, à essayer, euh, ok super ça, je pense qu'on va snap parce que c'est souvent un lieu qu'on va récupérer pour nous, et piocher des, des cartes encore une fois avec un deck combo c'est génial. Puis on aura le nightcrawler qu'on pourra virer sans être bloqué. Zandar. Par l'or super. C'est la carte qu'il nous fallait. Ça devrait nous faire prendre le mid, euh, le la gauche. Armor, ok. Après l'antman va être gros. Mmh. cet Angela. Ça peut être un peu compliqué. Au pire, c'est pas si grave si on perd la, la gauche mais. En fait c'est pas si grave parce que je pense qu'on va perdre la gauche, pas forcément. Ah en plus il fait un bouclet avec Angela Nightcrawler, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer. On va le faire maintenant d'ailleurs je pense. Sinon, il perd le, le, le tournoi, je vais dire. Sinon, il perd le, la ligne. Enfin, il va se déplacer. Mais par contre, il est bloqué à gauche. 12, et nous, on est à 13. Donc non, on gagne. Hein. Ah non, il est à 13 aussi, donc égalité. Bah, C'est rigolo. Bah, écoutez, euh, ça nous va plus que lui. Il on a ça qu'on peut mettre à gauche. Je pense qu'on va... On fait Gamora ou on fait Tiger En vrai, on peut déplacer... Ouais. Je pense que je vais Gamora ici. Je, je le vois pas, aller sur la salle des dangers, franchement. Hein. Je pense qu'il va très souvent au mid et... En vrai, la Gamora, elle est monstrueuse. Hein. Okay. ok. Alors, là, c'est pas mal. Je peux pas jouer ça et ça. Bah, 17 il est à 14 il joue 3 cartes je peux rester comme ça en vrai hein je peux faire juste ça et ça après il y a Spectrum qui me bat parce qu'il a Ant-Man Armor ça genre Spectrum à droite Sur Spectrum il gagne Spectrum à droite il gagne quand même ça. Enchanté Alors, je sur Iron Man qui devrait me faire prendre la ligne. Là à droite, je peux gagner si le Mister Sinister ne meurt pas. Adagio, on s'en moque. Ouais, je pense qu'il va juste bourriner au mid. Ok. Comme prévu, ici ça, ça s'arrête à 16. Et on gagne sur les trois lignes. Vamos. Ouais, ça reste. Euh, c'est technique quoi. Donc euh, c'est intéressant. Les victoires ont encore plus de sens. On se dit pas comment pool 3. Enfin, on ne se dit pas toujours ça en pool 3, heureusement, mais euh, bon, j'ai gagné parce que j'avais leader, vous voyez. En, en, en pool 3, c'est parfois les cartes, en tout cas, la méta actuelle pool 3 avec leader, avec euh, Aero, qui sont les deux meilleures cartes, euh, on est sur une méta qui, où souvent, quand même, c'est les cartes qui nous font win, quoi. Même s'il faut bien les jouer, hein. Aller peut-être aller sur la big house. Parce que là je pourrais pas jouer mes petites cartes, mes grosses cartes, je veux dire. Euh ouais. On va, on va aller au mid avec Ironer soudain. Ok. Tout dépend ce qu'on pioche, mais on peut snap. Ajoute une copie dans votre main Je vais aller à gauche tout de suite Pour euh, éviter de me prendre une Electra Electra c'est quand même une carte qui est un petit peu jouée dans les decks Et j'ai que un T1 Et s'il prend euh, l'Electra là sur la ligne du Mid, J'ai vraiment envie de mourir Donc on va éviter de ça On va éviter de mourir On va faire Rocket On va Iron Earth Euh, je pense que je vais faire, je, vais snap. je pense que je vais faire mon Odin à droite <rire> pour le coup. C'est un peu bâtard, mais ça va dupliquer tous mes effets d'Ironers. Il devrait être surprenant et faire quand même beaucoup de points aussi. La question, c'est est-ce qu'on continue à faire Ironers à droite ou alors on développe une Gamora. Après, il va gagner à droite hein, parce que moi j'aurai que Odin. va et, et ça. Non, ici on est quand même pas mal en points. Snap, ah, il veut que je snap. Je peux faire ça, je crois. Je pense qu'au mid, il essaiera pas d'y aller. Parce que j'ai un, une avance de 12 Ce qui est énorme Donc je vais considérer que le mid c'est gagné C'est pour ça que je vais plutôt à gauche Et Mister Sinister est pour moi une meilleure carte que Star Starlord Parce qu'elle met plus de créa à gauche Donc j'augmente mes probabilités avec mon Ironers De choper un Mr Sinister de gauche Sachant que j'ai pas envie de trop que les Ironers se boostent entre eux Je pense vraiment que la ligne de droite Elle est, elle est, elle est pliée Alors double bishop c'est trop dur à battre Après on sait jamais hein Man, ok. Ouais, c'est quand même plié. Et vous voyez, ça peut être son, sa perte d'avoir... Oh là. Ouais, c'est compliqué, là. Je pense pas faire Odin, honnêtement. Là, il y a le play qui est évident. Odin à droite. Odin à droite... Euh... C'est très gros Ça fait plus euh, 6 x 3 Ça fait plus 18 on board Mais dans les plus 18 Ça peut bourriner à gauche et j'ai pas envie Ça peut bourriner à droite Et j'ai pas envie parce que je suis trop derrière Donc je pense que je vais partir Sur un play alternatif du style Gamora à toi Je pense que ça devrait être ok Enfin, 22 quand même, hein. 24. Hein. Le Marvel peut-être. Euh... Ouais, je suis... J'ai rien à dire, c'est gros. Pour le coup, on peut pas non plus toutes, toutes les gagner. On joue contre des bons joueurs. Vous voyez, bon, c'était forcément fini si je faisais mon Odin. Je suis pas si loin, ça reste une ligne de play euh, gagnante. Non c'était pas mal hein, en vrai on s'est con mais on perd sur cette petite Electra, vous voyez, qui a buté quand même notre roquette racoon. Ouais c'était intéressant comme partie. C'est vraiment chouette. A noter que les gold, ça c'est une... peut-être la question qui me revient le plus. Euh, pour les gold, euh, je vous invite à refresh les missions avec. C'est ce qui est le plus intéressant. Je vais snap ici. Alors, j'aime pas faire Angela sur Londres. Même si l'Angela va être boostée par les autres. Quoique en même temps, ça a du sens vu qu'on va à Ironers à gauche. Je sais pas en fait. Oh waouh, wow, okay, Camartage. Alors, je crois qu'on va quand même manger là. Ouais, ça va quand même être strong. Hein. Franchement, Camartage, c'est parfait pour nous. C'est notre lieu. Camartage, hein. c'est le lieu de, de Wong. Et ce deck-là, en pool 3, euh, il existe grâce à Wong, qui double euh, les... Euh, c'est pour 4 mana, hein, 2 de puissance. Ça a un effet euh, révélé... Euh, non, c'est un effet continu qu'il a qui double les, euh, les effets révélés sur la même ligne. Donc forcément, les Ironers se font euh, deux fois. Et avec Odin, bah en fait, ça duplique, duplique, ça le fait fois 2 Donc en vrai, avec Ironers, ça le fait fois 4 Donc euh, au lieu de faire un Ironers, on en fait 4, voyez. Avec Odin, sur Wong. Donc euh, forcément avec White Tiger. White Tiger qui en met deux deux 7, 7, enfin 2, 7. Et Odin, quand il arrive sur White Tiger, il en remet 4, lui. Il fait, deux fois le tiger, il fait deux fois le Tiger et vu que le Tiger en a mis deux vous voyez, ça devient vite vite débile. Alors ça se fait contrer par Goose. Goose, c'est une carte qui dit que l'adversaire, c'est un petit chaton à deux Vous voyez, c'est le chaton dans, cap, dans le film euh, Captain Marvel ou un truc comme ça, là. Il y a une pieuvre dans le, dans le corps ou une connerie comme ça. Euh, bref, et dire. et oui, euh, il fait que les créatures qui coûtent euh, 4, 5 ou plus, 4, 5, 6, euh, ne peuvent pas être jouées sur la ligne. Donc quand l'adversaire fait Wong, soit vous faites Cosmo et ses effets révélés ne marchent pas, soit vous faites Goose. Et euh, Goose fait qu'il ne peut pas jouer derrière son Tiger ou ces, ces trucs comme ça, euh, même s'il y a d'autres combos avec Wong, accessoirement. Il n'a pas fait de T2 et il n'a pas fait de T3. Hans, je l'ai déjà joué ce jeune homme, ce jeune allemand. Peut-être qu'il va partir. Hein. Il y a Camartage, il y a Londres. Le gars, il a l'air de jouer des Ironers, des Wolfsbane, il y a des Odin dans son deck. Cette game-là, en plus, j'ai loupé ma courbe de mana. Je pense qu'il va partir. Je vois pas trop l'intérêt de rester là. Il a trop pris de retard. À moins que ça ait bugué. Non, ok. On dirait un bug de, du joueur qui. Genre un peu comme sur Hearthstone. Vous savez, ce bug où le joueur il ferme juste son, son appli et en fait ça concite pas la game et en fait ça reste jusqu'au bout. Peut-être en fait, c'est ça le gars, il a juste fermé l'appli et en fait il a juste pas pris le temps de concite parce qu'il a ragé ou je sais pas, c'est bizarre. Comme truc. Ah non, c'est Hans encore. Mais dis donc. on faut le rajouter ce garçon. Bon, on a Odin. Mais il y a ça qui... Bon, ça après, c'est pas trop trop problématique dans l'absolu. On est juste pas obligé d'y aller, quoi. Après, on a pas de courbe de mana. On a pas de T2, on a pas de T3, même si on en a beaucoup dans le deck. Avec 3 T2. Waouh. Là, on a une courbe qui est vraiment pas bonne. Après, si c'est un deck continu, ça c'est incroyable. Bah, écoutez, on fait comme Hans. Non, mais c'est incroyable. Hein. On s'est foutu de sa gueule, vous voyez. <rire> Le karma, il est magnifique, hein, aujourd'hui. <rire> on s'est foutu de sa gueule à Hans. On fait la même... C'est incroyable, en on vrai. Fait... On fait la même game que Hans, quoi là euh... bon, on va partir Bah là on part euh, C'est encore 1 si on part Et au prochain tour ce sera 2 Franchement je, je peux pas gagner cette... <rire> On a fait comme Limite on aurait dû corder comme Ant Et ce serait marré le gars je pense <rire> C'est trop drôle là Franchement Au moins faut peu hein, vous allez me dire mais Non mais c'est pas possible Il euh... y a que lui qui joue en, t... en fait je pense que on est tellement haut en pool 1. Ah, ça c'est. Oh, on tape. C'est très vénère, mais T1 Nightcrawler, T2 Minister. Mister, pardon, pas minister. <rire> minister. Minister d'Armanin, le gars. Et, et Wolfsbane derrière. On a 4 euh, Hulk. Il n'y a pas brood hein, en, en pool 1. Donc c'est difficile quand même de prendre le gamma euh, entièrement. Sachant qu'il n'y a pas de chang -Chi. Bon, il peut le prendre aussi. Le problème, c'est que s'il le prend, lui, dans son deck, il a Blue Marvel. Par contre, s'il le prend pas, on est bien. Il faut voir. On <rire> peut se jouer là, la game. Hein Honnêtement, je pense que s'il le prend, on a, sûrement, on a souvent perdu. Pas sûrement perdu, mais souvent perdu. Parce que le fameux Blue Marvel qui fait gagner euh, Hulk contre Hulk. Non, c'est bon, on a gagné. Oh, C'est la win. Peut-être même fallait abandonner à gauche, à sa place, et mettre un bishop haut euh, de part. Donc là on va faire ça sur euh, ça. Into euh, Gamora au centre, into Odin à droite peut-être, quelque chose comme ça. On verra. Là il a mis Khazar. Euh, il a Snap. Peut-être qu'il a un Blue Marvel au centre. Je pense que je vais Gamora au centre. Parce que je me dis s'il fait Blue Marvel into Onslow, est-ce qu'à gauche il gagne Non, même pas. Il a Blue Marvel, mais s'il fait Onslow, là voilà, il est à 39. Il va... Ouais, non. Hein. Je crois que je le bats son. Je crois que je le bats son Onslow au centre. Je suis Iron Man. Nice. Euh, comme quoi j'ai bien fait, hein. parce que là il me met la misère hein. à gauche. Hein. Vous voyez si j'allais à droite, si je perdais, hein. et il a bien fait de se battre. Hein. C'était vraiment, oh c'était malin, c'était même pervers ce qu'il a fait. C'était Franchement c'était pervers ce qu'il a fait, parce que ça faisait Kazar, Blue Marvel, moi j'avais j'avais 12 contre 12, je pouvais très bien aller en me disant à gauche j'ai gagné, je vais à droite, parce que Odin Wolfsbane ça marche bien. Et le gars, il m'aurait juste battu parce que ça aurait fait égalité au centre. Je gagne ici, je gagne là, mais il a un énorme écart. Oh là là, sont... c'est des 8 points qui sont beaux parce que j'ai senti... C'est con, hein, mais j'ai senti la perversité chez mon adversaire avec ce play. Alors que qu'aussi bien, lui, il a juste lu sa carte, il a fait... Ah, oh, c'est bien ici. <rire> mais moi, voilà. Oh, non, mais sérieux, il n'y a que Hans ou quoi <rire> C'est la ce méta, quoi. C'est incroyable, ça. Ah, On doit être les deux joueurs les mieux classés, je pense, en pool 1, peut-être. En tout cas, à ce, ce niveau-là, on doit être les seuls. Sûrement, pas forcément les mieux classés, mais on doit être les deux seuls joueurs les plus hauts connectés à ce moment-là. On va dire dans la même tranche. Ah, ah parce qu'on peut, j'imagine, jouer contre des, des infinites. J'aurais à dire. On peut Wolfsbane à gauche, on peut Wolfsbane à droite. Sachant qu'on pourra pas White Tiger T5, ne nous l'oublions pas il y a ça, il hein, y a cette horreur. Ah remarque on peut le là détruire. Non, je vais faire euh, Wallsbane ici. Ouais, je si la dimension des rêves elle est pétée par euh, le, la base de Lance Diablos, euh, on snap. Si c'est elle qui est détruite, on a sûrement euh, perdu. Eh non, los diablos! C'est le mundo! Euh, on va faire ça, ça. On bourrine au mid comme des fous. L'avantage, bon, c'est que Nightcrawler, on peut le déplacer. En vrai, rien n'est inter interdit T6 de faire White Tiger. Hein. Sachant qu'on peut jouer Enchantress qui serait pas mal à gauche sur Ant-Man. Enfin joli T5, Jones aussi. Il Ouais, ça fait pas. Il fait pas des gros tours non plus. Hein. Et je vais pas snap cette game. Ok donc là on fait rien. La gamme. <rire> Lol quoi. Ah la seule que je peux pas jouer sur combien de cartes 4 logiquement. 5 hein. Ada Adajo! Et non Avenger. Oh non, t'arrives à, à maintenant, toi C'est pas vrai. Est-ce qu'on considère qu'au mid, on est trop devant C'est ça On prend le risque, hein. 1 pour 4. On a le droit de partir. Hein. Honnêtement, là... Si vous partez, je vous en veux pas. Là, 1 pour 4, on a clairement le droit de partir. Après, moi je suis joueur. Puis c'est Hans. Hein, y a aussi, y a pas, là, il y a aussi un combat. Alors, faut pas faire ça. Hein, c'est la règle du poker, entre autres. Et c'est pas un jeu de. C'est pas un jeu d'ego. Et c'est Hans. Et je peux, peux pas abandonner le combat contre Hans. <rire> ah putain, GG Hans. Iron Man. Bah, il est bon ça. J'ai applaudi Hans. Putain, il a gagné la gamme d'avant ou pas non il a perdu, ah, il a pris sa revanche. Ouais c'est des belles games, hein. c'est un top joueur hein, ce Hans. Ah la. <rire> J'ai trop envie de rejouer contre lui maintenant. Je vais vite relancer. Je vais prendre ma revanche. Pas la belle là, je sais pas, on a fait combien, 4 ou 5 games tous les deux Le jeu cherche. Et c'est Hans hein. Je vais pêcher Hans hein. Même ça c'est beau je trouve, franchement le jeu est beau. Ah ouais c'est le, co le coach surfeur d'argent. Il hein. a que lui. Hein. Echo. Est-ce que je tenterais pas un snap yes. Là je vais juste faire Angela in tout ça, ça. De toute façon mon White Tiger je pourrais pas la jouer T5. Donc je pars du principe que Angela je vais souvent la jouer t euh... Enfin que... Mais euh... T4 je peux les jouer euh, T5. Je peux me permettre de Angeline to euh, T3 Nightcrawler Starlord à cause de la dimension des rêves. Oh. Ok. Et là. Peut-être que ce sera Starlord Rocket. C'est énorme en termes de points. Ce qui va à gauche, c'est la fin du monde. Je vais snap. Ah, je vais mettre trop de points. Genre juste avec mes trois mes, mes, mes premières cartes jouées avant le tour 3. Enfin, au tour 3 et avant, j'ai la ligne, quoi. J'ai pas la ligne, mais... Euh... Ouais. On va faire le trône. On va faire le, la Jess la, la sur le trône. C'est 8 points. C'est pas trop battable, 8 points. C'est énorme, hein. On n'a rien qui fait 8 points à part euh, Gamora, elle fait pas vraiment 8 points. Peut-être. Enfin, en tout cas, pas jouer comme ça. Après, il y a la citadelle de lumière, c'est toujours un peu tricky ça. Ouais. Toujours un peu tricky, mais bon, ça reste ok. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a gagné à gauche. Ce qui est bien, c'est qu'à gauche, on a gagné. Parce que. Seule une carte peut être, peut être posée ici. On peut plus jouer à gauche. On n'a plus le droit. Donc à gauche, c'est gagné. Et maintenant, il faut qu'on gagne deux lignes. Une des deux lignes. C'est un peu emmerdant parce qu'on sait que lui, c'est un, un Iron Man man. Lui, il pose son Iron Man au moment où on veut pas qu'il le pose. Enfin non, à l'endroit où on veut pas qu'il le pose. <rire> Et au moment aussi. Donc euh... ça, c'est un peu chiantos, mais... Ouais là on fait un tour très très faible mais en même temps voilà c'est un peu comme la game d'avant, hein, on a une main horrible. Par contre Iron Man seul ça, ça fait pas des points, hein, faut il faut qu'il fasse des points. Donc on peut se dire qu'il a peut-être besoin de son bishop mais ça dépend ce qu'il fait là. S'il fait un peu de bishop il prend quand même des points. Hein. Ça dépend en vrai. L'Electra ok. Ouais typiquement s'il fait euh, Iron Man à gauche, euh, Iron Man au centre. Il gagne forcément au centre. Sachant qu'il fait Iron Man à droite, il gagne pas au... à droite. Donc je crois que je vais juste faire Gamora. Et en vrai, même s'il fait Iron Man plus un autre truc, ouais, il a perdu. Hein. C'est pas un bot en vrai. Je pensais que c'était un bot à un moment, mais c'est pas un bot. Après, il y a des bots qui sont très forts. Il y a des bots qui sont clairement meilleurs que des joueurs hein, dans ce jeu. Il y a plusieurs styles de bots. Et c'est vrai que plus on monte en niveau, euh... en fait, il y a des bots qui savent exactement où vous allez. Et ils font le play en fonction de où vous allez. Donc peut-être c'est un bot. Mais qui est le bot le meilleur du jeu, quoi? Genre, c'est pour ça que la game d'avant, je fais ma créa, il fait Iron Man sur le lieu, mais en même temps, ça pouvait être jouable. Hein. Enfin, c'est 50-50 aussi, mais Hammerhead. Mais où est passé mon Hans? Ça sent mieux que moi. Ça sent mieux que moi. RL Girl avec Angel. Un deck avec Carnage j'imagine, des, des sacrifices. Je crois que Carnage c'est tiers euh, c'est poule 2 je crois. En tout cas le deck sacrifice, j'ai essayé de le faire en pool 1, il n'existe pas. Enfin il existe, mais il est vraiment pas fort quoi. Pour le coup. Donc vous pouvez essayer, mais je crois que ça n'existe pas. Hein. Je crois que carnage c'est Poule 2, hein. euh, 2. Agent c'est Poule 2, Donc lui vous voyez il a un deck Poule 2. Bon c'est pas si grave hein mais. C'est pas si grave parce qu'on a une main qui est intéressante quand même. Après, ça dépend ce qui nous vole. Nous vole l'odin qui active l'agent, qui active la squirrel. Oh. On, va, on va pas abandonner parce que j'aime les défis. Et là c'est un sacré défi. Pour oh, le coup. Et on, on cher dans notre gueule. Il nous reste 3 cartes, que je peux piocher le White Tiger. Je crois que je vais accepter de piocher le White Tiger, donc je vais faire euh, ça. Et ça, ouais. On va partir du principe qu'on va piocher White Tiger au prochain tour. Et dans ce cas-là, je libère, euh, je libère une place pour Tiger et une place pour Odin. Le Snap, je crois, je suis bien en fait. Il a vraiment fait un tour dégueulasse là, et j'ai repris le lead. Donc ouais. Oh, non, on va faire Odin ici. Juste Odin. Qui Active euh, Iron Earth Wallsbane Ouais j'aime bien c'est gros hein. Ça fait beaucoup de points à gauche Mais à gauche c'est une ligne où on est un peu derrière Et accessoirement le Nightcrawler Il va prendre plus 2 Souvent Et ouais Et je vais pouvoir le déplacer Il sera à 6 Donc ça me plaît Test lock, Il fait n'importe quoi le gars Non mais je crois que c'est un Lui il est bourré hein. Ouais On a trop d'avance à gauche. On va pouvoir déplacer ce petit loulou. On va déplacer le loulou ici. Je vais en faire ça ici. Et puis c'est win. Il hein va partir, je pense. Magneto. Oh, attendez. Non, ça change rien. Ça change rien. Mais le gars, il a du magneto. Il, il a du pool 3 dans son deck. Nous, on est pool 1, pur pool 1. Un, pool, un, un poulain de sang pur, si je puis dire. <rire> ah, j'ai envie de cliquer, il y a trop de... Bon, je fais une petite dernière. Une petite dernière. Mais très agréable et c'est des decks qui sont plus, pas très compliqués à jouer pour le coup. Il y a des decks plus compliqués que ça en poulain. Après, poulain, c'est quand même pas mal d'automatisme, ce genre de choses. On n'est pas sur un truc pool 3 où il faut se casser la tête à tous les plays quoi. Ou en tout cas toujours au tour 5, tour 6 se casser la tête. Là on est sur quelque chose quand même de plus curvé, de... Ce qui est agréable aussi hein, dans le pool 1. Hein, franchement quand vous faites un peu du, du, du gameplay euh, side, ça veut rien dire mais... Quand vous jouez et qu'en même temps vous faites autre chose... Je ouais, je vais snap, j'aime bien. Euh, cette main. Ouais quand vous faites autre chose en même temps, c'est pas mal de jouer des decks comme ça qui sont... Qui enchaînent bien quoi. Enfin, sans forcément se faire mal au crâne, vous voyez ce que je veux dire. Euh, on va faire euh, le Mister ici. En vrai, la ligne à... au mid, elle sera sûrement gagnée. On aura pas mal de points. On aura l'Ironer, ce qu'on va rejouer à gauche. Et l'Ironer, ce qu'on va rejouer à gauche. Donc, on verra. Multiman. Ok, intéressant. Très intéressant On fait des points Des points bruts Pour 3-6 points C'est énorme Comme un Maximus presque La Witch Ouais c'est pas très grave en vrai Pour Scorp Oh waouh Ok En fait, je vais pas abandonner parce que... En fait, je me dis il peut faire une erreur d'aller au mid. En fait, au mid, on va juste abandonner le mid. Mais on va essayer de gagner à gauche et à droite. Voilà, bon, là, on, on a vraiment pris la foudre. Mais hein. là, je, je, je fais un peu preuve d'arrogance en me considérant que même avec une sortie horrible, je peux battre mon adversaire par le skill. Et un poil arrogant quand même et je le fais pas que je vais le déplacer maintenant je vais faire tiger qui met un set à droite un set sans, sans effet en plus on va faire ça comme ça, le 7 il passe à 10. Je suis Iron Man. Ok. Le 7 il passe à 10. Et nous on a enchanté à gauche. Donc on peut faire ça. Il nous fait passer à 14. Ça de devrait nous faire gagner ici. Après, en vrai, à la gauche il a que 16. Hein. Bah, J'ai l'impression que ça c'est meilleur en vrai. En plus, ça c'est instant win. Je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on qu a gagné. Doctor Strange. Ah. Non, il fait de la belle magie quand même. Hein. Clock, on connaît, on connaît. Je joue un peu au jeu. Enchantresse qui me permet de gagner à gauche. Eh vous voyez si je faisais mon Odin à gauche, je perdais. Enchantresse hein. ici, c'est comme le play de tout à l'heure. Hein. Et là, on va gagner quand même. Hein. Bon, on était un peu arrogant. Mais. On a vraiment pris un truc, un, un une combo incroyable de mon adversaire là. Avec Scarlet Witch, on lui donne 8 points. Mais ça veut dire que ça a détruit mon T2, mon T3. Mais bon. Derrière, elle a fait quelques petites erreurs, je pense. Et puis voilà. On va s'arrêter là. C'est vraiment une belle partie. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette belle game. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a aidé. Et il restera une seule, une seule vidéo de la série. Ce sera le cinquième deck. Euh, puis vous verrez dans quelques jours. Euh lequel ce sera. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde